Alors, aujourd'hui, atelier fausse monnaie. Euh, ah ouais, alors faut quand même que je prévienne d'un truc. Euh, C'est pas hyper légal. Donc, ben, je compte sur vous pour votre discrétion et pas trop en parler. Euh, bon, bref, allez, atelier fausse monnaie. Donc, pour faire de la fausse monnaie, il faut du papier. Il y a une petite feuille de papier blanche. Et un marqueur. Avec le marqueur, on va essayer de reproduire un billet de 20 euros de la manière la plus précise qu'il soit, il faut faire des traits d'une précision extrême pour que ça ressemble exactement à un vrai billet. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. Et là maintenant, maintenant que j'ai mon faux billet, bah, normalement je peux aller dans un commerce avec et je peux, bah, je peux essayer de payer des choses avec. Euh... Ouais, non non, vous n'êtes pas, pas convaincu par mon. Bon alors on peut essayer d'améliorer un peu le boulot. On peut essayer de.. Alors, pour améliorer le boulot, voilà. Ouais. Alors le tout, c'est toujours d'être très très méticuleux. Hein. Ça vraiment c'est une constante euh, tout du long. Il faut marquer les plis avec une extrême précision. Voilà, je fais un deuxième pliage. Voilà. Je marque bien les plis. Et en fait, si on marque bien les plis, normalement, là, ça commence à ressembler à un vrai biais. Non, vous ne trouvez pas Tu quand même Non Non Vraiment Moi, bon, je trouve. Je trouve quand même que je m'en sens plutôt pas mal. Ouais. Ouais, je pense que ça passe. puis Une fois qu'on a ça, ben, on peut faire des, des, des pots de vin. Ouais, des pots de vin. Ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Des os.